L'an dernier, j'étais président du club. Mon rôle, en tant que président sortant, c'est de faire en sorte que le club continue à grandir et à prospérer. Je suis aussi responsable du renouvellement des membres du bureau. Le bureau, c'est quoi C'est un groupe de membres qui fait fonctionner le club entier. Et donc, chaque année, on renouvelle son bureau. C'est mon rôle, en tant que président sortant. L'ambiance c'est tout de suite ce qui m'a plu au sein du club Agora 75. Et c'est pour ça que j'ai envie de m'impliquer, notamment en étant membre du bureau. Des membres enthousiastes, des invités qui ne veulent qu'une chose, revenir la prochaine fois. Pourquoi pas En vrai, c'est le meilleur moyen de faire un premier pas et de prendre ta vie en main. Tu pourras ainsi t'améliorer Facilement et rapidement en prise de parole en public. Le prochain, c'est mon prochain discours qui sera le plus mémorable. Et pour le découvrir, tu sais ce qu'il te reste à faire. Viens nous rejoindre pour la prochaine séance d'Agora 75. Un grand sourire de l'énergie et un message à faire passer. Je me rappelle quand j'ai commencé, il y avait toujours une séance d'improvisation. Et pendant les séances d'improvisation, je me cachais derrière un ami qui fait deux mètres, pour pas être interrogé. Malheureusement, ça n'empêchait pas le maître des improvisations de m'appeler. Mais aujourd'hui, après avoir osé, je peux improviser en toute facilité. Qu'est-ce que vous attendez pour venir essayer on n'attend que vous pour la prochaine séance.